Bonjour les amis, c'est Yushka, bienvenue sur ma chaîne le Tarot des Saints Soleil. Eh bien mes chers poissons et ascendant poissons, nous allons voir là votre thème pour euh, l'année 2019. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais quand même vous dire, vous conseiller de visionner naturellement la vidéo d'intro parce qu'elle nous parle des énergies générales. Donc, sur l'année 2019, et naturellement, elle nous concerne tous. Donc, vous aurez des renseignements supplémentaires. Voilà, vous pouvez certainement vous retrouver même en plus. Euh, je vais vous découvrir quelque chose, disons dans cette vidéo, si vous ne savez pas. C'est que vous avez, euh, j'ai décidé donc de jumeler ça, c'est-à-dire de vous renvoyer systématiquement aux énergies donc de votre signe jumeau, car chaque signe du zodiaque a son signe jumeau. Ça n'a rien à voir avec l'assadar, ça n'a rien à voir avec le signe opposé, ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. C'est ni plus ni moins une part de féminité, disons, ou de masculinité, euh, <rire> voilà, qui se trouve, disons, dans un autre signe. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein vous savez bien que vous pouvez être bélier, ascendant bélier, donc en définitive, ça vous apporte que du bélier. Euh, voilà, un masculin est toujours opposé à un masculin, donc ça vous apporte à nouveau pas de féminin. Voilà, <rire> vous voyez, donc il y a besoin d'avoir systématiquement euh, d'une un, autre jambe, une jambe droite ou une jambe gauche, si on veut dire, pour pouvoir avancer. Et avoir hein, en soi justement ce côté toujours masculin, féminin, et eh bien oui, ça existe. Existe, mes amis, dans les signes astrologiques. Il y a toujours un côté masculin ou féminin selon le signe que vous possédez. Donc, ça correspond toujours à votre signe donc du zodiaque. Si vous êtes bélier, l'ascendant, c'est le poisson. Et là, en l'occurrence, nous allons faire les poissons. Et votre donc euh, euh, euh, signe jumeau, c'est le bélier. Donc, il y aura une... Euh, en fin de vidéo, naturellement, il sera affiché cette vidéo de façon à ce que vous puissiez cliquer dessus et aller voir un petit peu ce qui se passe hein, côté euh, donc euh, bélier étant donné que je suis en train de faire le poisson il <rire> faut un petit peu relater les choses bien eh ben, je vous remercie oui, également pour votre présence les amis hein, et vos petits mots ça fait toujours plaisir vraiment ça fait très très plaisir alors je vous remercie à vous alors nous allons commencer donc par la maison 1, hein. donc quelque part euh, la maison 1 hein, c'est qu'est-ce qui vous habite, qu'est-ce qui est en vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, hein. quelle est votre intimité, cette petite chose qui, euh, qui est vraiment extrêmement euh, désirable, hein. vous avez envie de sortir, hein. bien et eh bien là, j'ai sorti la carte de la balance, donc sur euh, la maison 1, donc sur cette maison. Oh, cher poisson, vous rêvez bien sûr de justice, d'équilibre, d'équité, euh, vraiment d'être aussi, disons, jugé selon, disons... le tous les investissements que vous faites, parce que bien souvent les poissons sont des personnages, disons, qui ont l'air comme ça, de couler, mais non d'une pipe. Qu'est-ce qu'ils sont persévérants, qu'est-ce qu'ils sont courageux ces poissons. Hein? Beaucoup, beaucoup de courage et de persévérance. Bien, alors qu'est-ce qu'il nous dit là, ce, ce, ce, ce cette balance en maison 1, à part ça euh, bah déjà je vous conseille naturellement pour pouvoir vous ressourcer tout à fait correctement d'utiliser très régulièrement des moments pour vous, hein, des moments de silence. En étant un signe je, d'eau, moi je vois bien disons des moments de quelque part de repos, voire de méditation euh, près de l'eau, près d'un lac, pour euh, ne serait-ce que admirer quelque part, euh, le, le paysage. Hein. Oui, vous hein, voyez, hein, comme il est mis ici, pile-poil, on dirait qu'il tourne le dos. Vous voyez ce roi, disons, à tout comme il est placé là. Et il voit autre chose, il voit quelque chose, disons, de très intérieur. Hein. Euh, je voudrais vous dire également que c'est peut-être une petite habitude à prendre pour vous, de, de vous octroyer avant de vous lever directement le matin, comme ça, de sauter euh, du lit, ne serait-ce que de prendre cinq minutes pour vous, pour vous étirer, pour respirer, pour vous caler, pour euh, ré, réintroduire quelque part votre, votre, votre corps, tout doucement. Voilà. Hein? Ce serait ça serait, disons, très bien, comme petite habitude. Parce que là, pour vous, ça va être une année où vous allez devoir un peu prendre des habitudes euh, hum, concernant votre corps, concernant votre argent, concernant la relation que vous avez à l'autre. Enfin, il va falloir vous affronter, vous confronter un petit peu à la vie. Et donc, c'est quand même, ça serait quand même bien de commencer par là, hein voilà Alors bah, on va aller dans la maison donc euh, de' euh, et bien, la maison disons de l'argent, de vos revenus, euh, voilà Alors il se peut naturellement que vous soyez dans le foncier chien qu'en tant que, disons, propriétaire ou alors agent immobilier ou euh, ce genre de choses. Alors, dans ces conditions, vous pouvez vraiment avoir complètement euh, le vent en poupe, disons, euh, concernant vos, vos, votre, vos transactions, parce que ça, ça, c'est de l'argent, disons, quelque part, vous faites votre argent avec de l'argent qui ne vous appartient pas. Voilà. Alors, ça, par contre, là, euh, poisson, si vous êtes dans ce cas-là, je ne parle pas, disons, de votre cas. Hein? Euh, ça risque, donc, vous êtes complètement dans votre truc et vous risquez, au contraire, disons, de faire, disons, euh, des très bons investissements concernant, disons, l'immobilier non du sûr. C'est un conseil aussi que je donne aux poissons, de toutes les façons, de aller dans l'immobilier et dans quelque chose de sûr. Voilà. Concernant... Euh, les finances. Alors là, tout à chacun, hein, disons, quel poisson Ah, il y a des petits soucis, des petits soucis d'argent, hein c'est la banque qui se signale, peut-être, c'est aussi un rappel, attention, prudence, tu as peut-être un crédit sur ton dos et tout. Donc là, c'est une question, disons, de prudence, un rappel à la prudence. Voilà. Ensuite, on va avoir euh, dans la maison 3, donc, la maison, euh, la communication. Euh, avec les proches la façon de communiquer avec les proches bien là quelque part vous les regardez un petit peu euh, à la loupe hein. euh, je ne sais pas j'ai l'impression que vous faites vos comptes hein. vous regardez qui, quoi, comment quelque chose comme ça il y a <coughs> il y a quelque chose qui vous dérange et en tant que poisson et vu les cartes, euh, je ne sais pas, je vous donne pas tort. Je vous donne pas tort parce que là, on vous dit de développer une excellente, de développer votre vue, c'est-à-dire dans le sens de l'écoute et votre vue, c'est-à-dire de re bien regarder ce qui se passe dans votre entourage pour peut-être déceler quelque chose, disons, euh, d'anormal. Qui va sortir de l'ordinaire, hein, qui va peut-être vous choquer ou alors peut-être que, parce que c'est la maison quand même de l'entraide là, où vous allez pouvoir donner disons un, un coup de main. Hmm Donc euh, bah, gardez les yeux ouverts, hein, ma foi, effectivement c'est l'année pour vous d'une clairvoyance, hein, d'une bonne clairvoyance. Hein. Je trouve que c'est une très bonne habitude, là, à nouveau, disons, d'avoir le regard ouvert sur son entourage de façon à réaliser, disons, ce que les autres vivent réellement parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui vous cachent euh, euh, la vérité. Oui, moi, tout va bien et tout, puis vous allez vous apercevoir que peut-être eh ben, vous, vous, peut vous l'avez jalousée, entre parenthèses, hein, jalousée dans le disant « waouh, ben elle, ça baigne !» Et puis vous allez tout d'un coup vous rendre compte à quel point derrière il y a le mur quelque part qui s'effondre. En disant « aïe, aïe, j'aurais pas cru ça !» voyez, ça va... Mais quelque part, ça va vous faire de la peine. Ça va vous faire de la peine. Alors là, on va repartir dans votre maison, c'est votre foyer, disons. Alors, quelle est l'ambiance du foyer, là eh ben, on a le lieu, on a le grand lion, le hein, guide. Alors, le grand lion en famille, Et eh ben tout simplement, c'est vraiment de la chaleur, de la bienveillance, une envie vraiment euh, d'accompagner également ses proches. C'est bizarre, ça. Hein Donc, on revient vraiment là, hein, dessus. Même d'être un soutien hein, de cœur, de réconfort, en amour. Et puis, tout d'un coup, vous allez devenir une, une forme, entre parenthèses, d'icônes, hein, une inspiration, disons, pour votre entou entourage. Hein. Bref, hein, ben c'est vraiment euh, des belles choses. Hein. Vous allez avoir la cote, bien sûr, avec les enfants. <rire> eh bien, ça promet, ça promet. Hein. Ensuite, dans la maison des amours, là, eh ah bien, j'ai vous avez la carte, une carte qui est très sage, qui s'appelle la Vierge, et qui est une carte non seulement qui est mutable, mais euh, qui est en euh, tout à nouveau, vous voyez, il euh, y a dix plans hmm il euh, y a dix plans de vie, on va dire, et eh bien elle, elle se balade euh, de tous les côtés et tout. Donc, oh là là, un esprit curieux, prêt à l'aventure, euh, vraiment c'est une forme de créativité en émoi. Euh, une envie de, de, de mettre les choses en valeur ou de se mettre en valeur, même pour, alors, pour, euh, par exemple, les acteurs, euh, ceux qui sont sur scène ou qui prennent la parole et tout, wow, alors là, c'est magnifique, hein, magnifique, magnifique. Mais vous allez trop marquer aussi... Par rapport à votre raffinement, c'est un, un côté, vous avez à avoir beaucoup de magnétisme, euh, c'est vraiment le côté, disons, euh, élégant, raffiné, vous savez, les gens, il y a des gens, comme ça, on se retourne sur eux, ils ont une lumière, voilà, c'est ça, ils ont tout simplement une lumière. Bon, par contre, mes amis, ça peut être, vous voyez là, un amour en vue, tout simplement. Hein, et à un moment donné, vous allez baisser, vous allez faire tomber le masque et vous allez vous dire, mais ouais, mais je l'aime, mais je ne peux plus me cacher la vérité. Vous voyez, <rires> tout simplement. Alors là, on va aller maintenant... Dans la maison, euh, bah, du travail, euh, c'est... On... Alors là, c'est vraiment... Euh, ça, ça, ça correspond, disons, aux obligations, mais également, euh, euh, ça j'aime bien le dire, parce que cette année, vous êtes près des animaux, et cette année, c'est extrêmement important pour l'humain, d'une façon globale, hein, donc je vais le dire, à chaque fois, euh, euh, le, le, la, une sensibilité accrue par rapport euh, aux souffrances animales et il y aura vous allez voir il va y avoir beaucoup disons euh, de gens qui vont se soulever pour dire que vraiment la cruauté envers les animaux point point et point ça suffit Là, naturellement on parle aussi euh, de, de gens qui s'investissent réellement disons euh, dans, dans la cause hein, voilà donc, vous en faites peut-être partie, mes chers poissons, voilà. Concernant euh, le quotidien, c'est-à-dire on vous demande... Euh de classer vos affaires comme si vous allez déménager demain, voyez. Donc, tenez-vous à jour. Voilà ce que ça veut dire en clair. Hein. Alors voilà, c'est de l'ordre. Voilà, on, Là, on, on a vraiment une leçon d'ordre de façon à ce que chaque fois, on découvre quelque chose et on le mette en ordre. On accepte et... On fait avec là c'est ok je suis peut-être un petit peu en bazar également là maintenant je vais essayer de me discipliner concernant tout ça et de classer mes affaires de façon à ce que ce soit beaucoup plus pratique bien alors là nous avons le signe du bélier dans attention hein, le signe du bélier ça c'est la maison disons de l'amour euh, du partenaire ou de l'amoureux la personne avec qui on discute on, avec qui on a affaire avec qui, disons, on, voilà on commerce hein, tout simplement et là <rire> voilà, je vais vous montrer normalement ça c'est la balance qui se trouve ici vous voyez bien et le bélier dans en, en astrologie vous savez c'est la maison 1 il se trouve ici, bref Regardez un petit peu. Voilà comment ça se trouve normalement. Ça, c'est sa place normale. Comment ça se fait que je trouve celui-ci, bref, est là complètement inversé. Et si vous voyez, on voit qu'il se tourne un petit peu le dos. Oui, il se tourne le dos. Et bien, parce que tout simplement... Ne serait-ce que disons dans vos relations à l'autre, il euh, y a des trucs, il y a des choses, il y, y a des bisbis, on va dire. Et puis vous avez envie peut-être de mettre euh, ben, les points sur les îles, vous faites un petit peu tourner le dos, vous faites un petit peu la tête, il se passe des choses et tout. Bref, il y a des choses qui vous plaisent pas. Et naturellement, euh, là, c'est carrément, on se tourne le dos, on ne se parle plus. Or, la leçon suprême de tout ça, regardez un petit peu, c'est justement, disons, d'accorder les choses. Et là, on tombe, disons, dans cette maison, qui est la maison qui regarde tout quelque part, on dit « mais tout en harmonie, en harmonie ». Harmonie, c'est ces deux points-là, je vous le dis tout de suite. C'est le plus gros point. C'est le plus gros point d'achoppement, disons, dans votre, dans, votre, dans votre thème. Donc, quel que soit ce que vous traversez, alors il peut y avoir des problèmes de justice, ça, il peut y avoir, alors ça peut être un divorce qui est en cours, ça peut être ci, ça peut être là, ça peut être, disons, des, des, des produits financiers, de, de, de, de, de l'argent remboursé, pas remboursé, des discussions de ce genre, etc., etc., la grande leçon, c'est d'avoir vos papiers en ordre. Ça, c'est une chose. Ça, c'est vraiment une chose importante. D'anticiper, d'avoir vraiment, de, de, de faire le courrier. On est dans la maison de la justice, là. Euh, et dans la maison, donc, du Sagittaire, qui a, lui, Jupiter, avec une carte donc de justice et quelque part également un peu de bagarre euh, ben moi je vous conseillerais très sincèrement disons de mettre pour quoi que ce soit pour quoi que ce soit de l'eau dans votre vin absolument prenez le temps de tout régler vraiment de tout régler ne vous affrontez pas laissez parler, faites comme si l'histoire ne vous concernait pas, dans le sens où essayez d'enlever cet affect lorsqu'il y a un problème qui arrive. Alors, naturellement, je vous parle des choses graves, dans le sens où ça met beaucoup plus, naturellement, les situations en relief. Vous voyez, tiens, mais ça peut être des petites choses, disons... Euh, idiote, anodine, mais qui vous casse les pieds, s'il, votre voisin, se, se gare euh, constamment, disons, euh, euh, à votre place, par exemple, de parking. Imaginez ce genre de choses. Eh bien, là, il y a naturellement tout de suite des, des, des situations d'affrontement, et ça peut dégénérer. Or, on sait qu'un bon accord vaut mieux que, disons, un mauvais procès. Hmm? Voilà, ça peut être des petites choses comme ça, donc même si quelque part il, il va argumenter, oui mais j'ai des gosses, j'ai beaucoup de courses et tout, il, il va y avoir disons une forme de concession, ça va être euh, l'année pour vous de l'apprentissage à pouvoir vous affirmer, à gérer naturellement votre sensibilité. Alors premièrement sans... En considérant l'autre, en ayant disons, un œil bienveillant, c'est-à-dire pas le, le bourru de service, qui peut comprendre quand même la situation, euh, dépasser disons ce côté un petit peu fouillis que vous pouvez avoir, exploiter votre charme, votre magnétisme. Vous êtes une petite lumière cette année, donc euh, euh, qui voudrait faire du mal à une petite lumière hein? Hein? Euh, Jouer jouer la carte en trade. Hein? C est, c est, ça c'est c'est très très bien, mais naturellement avec beaucoup de force, sans vous faire marcher sur les pieds. Et ça vraiment, c'est le côté disons très profond et très enfoui qui est caché en vous, vous avez une puissance, un rayonnement extraordinaire et vous allez euh, être quelque part euh, attirant, euh, attirante, et également attiré, disons, par euh, la beauté. C'est-à-dire, il y a une forme euh, d'attraction extraordinaire malgré tout qui se passe. Moi, je pense, disons, à c'est rigolo, ou des choses ben, anciennes, hein. ça, ça c'est dans la maison de la mort là, donc euh, peut-être jeune ou quoi que ce soit, que euh, peut-être vous aviez envie euh, euh, de faire et que maintenant vous pouvez euh, vous pouvez fixer. Hein. Euh... Il faut chercher, il faut chercher, il faut un petit peu méditer, il faut laisser euh, remonter euh, tous ces souvenirs euh, à, à la surface. Euh, naturellement hmm? alors il y a là, il y a encore une autre chose que je voudrais dire hein, parce que je vous ai parlé naturellement euh, du justice, c'est assez rigolo ça mais euh, c'est possible que vous soyez euh, appelé euh, comme euh, témoin pour, pour, pour témoigner disons sur un sujet sur quelque chose que vous avez euh, vu hein, ou alors c'est possible également euh, comment dire, hein, je ne sais même plus comment ça s'appelle, euh, vous savez, euh, ces gens qui sont commis d'office pour assister au, au tribunal, là, pour, pour juger, hein. Voilà, il y en a 12 en général, euh, des jurés, ah oui c'est ça, des jurés, <rire> j'avais oublié le terme, vous voyez, c'est parce que là je, je vois les je vois les cartes, euh, donc c'est, vous pouvez hein, être appelé euh, comme ça, pour être juré. Hein. Alors, concernant, concernant cette maison 10, alors là, c'est encore. Attendez voir, parce que je sais que j'avais noté un passage. Ouf J'avais noté un passage. Écoutez, de toute façon, ce n'est pas grave, je l'ai en tête. Mais j'aime bien avoir mes notes pile-poil par rapport au, au, au, la, aux astres. Bien, à un moment donné, de toutes les façons, il va y avoir une extrême concentration ici de dynamisme concernant euh, toutes vos euh, affaires euh, courantes. Donc un déblocage absolument énorme où tout va être brun ballé. Le Et là, voilà. Je savais bien que s'il y avait, y avait aussi le... les quatre points cardinaux, c'est ça que je voulais remarquer. Les quatre points cardinaux, mes amis, regardez un petit peu. C'est ou bien du feu, ou bien du fixe. Et là, il y a quelque chose d'énorme euh, qui arrive dans le sens où vous allez stabiliser votre vie en bougeant voilà euh, la leçon disons de, de votre de votre thème Bougez pour stabiliser <rire> ni plus ni moins donc naturellement alors là soyez absolument créatif hein, innovant hein. vraiment mettez vous en avant et réunissez tout, le tout autour de vous. Euh, faites des, des groupes de discussion, d'amis, de copinage. Là, à nouveau, vous voyez, c'est quand même la lune, c'est vraiment les échanges. Je vous conseille également parce que ça, vous êtes un signe, disons, quelque part, nocturne. Et je pense que vous pouvez euh, rencontrer... Euh, Quelqu'un, <rire> au bout du chemin, c'est-à-dire autant pour les affaires, autant en amitié, autant, euh, autant, disons, euh, dans, dans votre travail, vous allez vous dire, waouh, c'est pas possible, ça y est, j'ai bouclé la boucle, parce que là, mes amis, regardez, c'est comme si je disais de A à Z, voilà, c'est ça, quelque part, vous allez boucler la boucle, vous allez Passer, disons si vous faites bien un peu tout ça naturellement vous faites vous êtes très attentif disons à votre à votre quotidien de bouger bouger bouger pour stabiliser vous allez boucler la boucle et là dans votre propre signe et eh bien qu'est ce que vous avez vous avez la force de votre signe qui est euh, d'un signe est, euh, jupitérien puisque ici c'est le sagittaire D'accord Or, ce Sagittaire, et est jupitérien, comme vous, vous êtes jupitérien également, bien que vous ayez Neptune. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui, celui-ci Il vous dit, eh ben, écoute, maintenant, tu vas vraiment avoir la force, la vigueur, l'assurance, mais en toi, de façon à aller le plus loin possible. Écoutez, franchement, moi je trouve que cette carte-là de finalité concernant, disons, sur votre signe, elle est absolument sensationnelle parce que je voudrais quand même vous dire qu'elle est mutable, dans un signe mutable, avec un feu intérieur incroyable, avec une espèce de double énergie. Moi, je trouve que c'est euh, une carte qui vous correspond très, très bien, disons, pour aller, euh, pour terminer, disons, ce cycle des 12 maisons astrologiques. Le petit truc qui vous dit, qui vous rappelle, hein, tout le long, <rire> mes amis, c'est tout simplement qu'il faut quand même pas se laisser berner, hein, voilà. Donc, euh, rendez-vous justice à vous, soyez sûrs de vous, et puis, faites-vous des amis, modérez euh, euh, votre enthousiasme, votre trop-plein d'enthousiasme, de façon à, à ne pas faire trop de hauts et de bas, de chute libre, tout le côté yo-yo, voilà. Évitez le côté yo-yo en hein, tout, mes amis, voilà. Eh bien, chers poissons, eh j'espère que cette vidéo vous aidera à saisir les belles opportunités qui vous attendent cette année et n'oubliez pas de consulter donc euh, la vidéo des énergies 2019 hein, donc que je vous avais signalé au départ hein, de cette euh, de ce tournage là et qui concerne votre signe jumeau, c'est-à-dire vous poissons, votre signe jumeau, c'est le Bélier Pour une qu'est-ce une consultation naturellement personnalisée, eh bien, retrouvez-moi sur mon site tarotdescinqsoleils.com. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, je vous remercie encore mille fois de votre présence et à tout de suite, je vous like les amis.